Zamongo, oui. comment Gars, comme ton nom l'indique, le duel du. Hey. C'est-à-dire, tu petit comme ça. Tu ignores que père, de la semaine, ici, la matin, ça avons plus joué au tapioca, mon frère. Tu dois même temps le tapioca. Chez nous, de la rue, la là, tu accrochais, pensais même quoi, qu'elle a un peu mouillé avec quoi, on va rester passé, c'est Et pas tard il faut que je derrière lui. Je suis passé là-bas, il me dit que petit frère, qu'elle me t'aille jouer au chantier. Et là bas il me tourne comme s'il était devenu la route de la voiture, mon frère. Pas tard il laisse, gars, il a fait chantier, il est pas mal dedans. Moi, c'est m'en tromper aussi, là. Il n'y a pas mal de deux observations. Je suis Même si c'est le vent qui passera, qui me jeter à terre. Le c'est un peu plus qu'il y a ici en haut, là, puis derrière la maison de Gatcha là. Et oui. oui. ils sont toujours à deux avec sous-vêtres vers, ils sont comme ça. Je les ai bien à l'entier. Oui, chaque fois qu'ils passent dans le baignet il ils commencent à goûter la nuit, du service de chien, taxes, c'est-ci, comme ça. Ils les remettent à l'annonce souvent par ça. Vrai. Et j'insiste on font chez Mamanie, parce que Mamanie, elle ne connaît même pas écrit son nom. Elle, elle suit un peu ta connaissance est en de la mairie, ça c'est une bonne idée. Mais, tu sais pas ce qu'on peut nous arrêter, gars. nous arrêtons comment à... Par exemple, quand je parle, tu piques les billes. Par exemple, toi, tu parles, tu piques les billes. Ah, non, gars, tu sais quoi Je vais nous fouler, tu vois. Gars, c'est pas un problème, gars. On va go. Je vais choisir mon paquet. Tiens, non. Oh, on go, tiens. Madame ah, Alors, nous sommes le service d'hygiène, nous sommes là pour une taxe au TVP, le service d'hygiène. Pour ah, ah, un départ, on n'a même pas de, de cachiné. Vous prenez comme ça, sans cachiné, il y avait la maladie qui suit dans le pays. Quoi Qui vous a déjà cette nuit C'est le dimanche aujourd'hui, mais depuis quand les services suivent. Le de depuis le jour, où nous avons constaté que vous nous trippez, vous nous trippez. Non Monsieur le je de lundi à Arrêtez moi Arrêtez-moi ça, madame. Et attention. D'accord. D'accord. D'accord. Où est votre cachet ah. C'est derrière, je vais aller prendre. Cherchez-moi votre cachet Madame, venez ici. Venez en gros, ça va Il plus de cachet-là. En passant. Il plus de cachet Oui, monsieur. Dis-moi, vous m'entendez comme ça, là. Vous avez les taxes d'hygiène. Non, monsieur, les papiers sont à la maison. C'est quoi ici. C'est quoi ici. Ça, c'est ça, ça. Le piment est qui l'a donné tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que le m'as de que le m'as l'a mais monsieur, que pas normal, ça c'est un ça c'est quoi ça Arrêtez-moi ça, vous quand je vous Donc comment on c'est fini vous a que fini Ah monsieur, c'est dimanche aujourd'hui. Les services suivis ne travaillent pas le dimanche. Nous allons poser madame. Mais là, le câlin c'est tout. C'est tout. C'est à nous pas je fait... m'appelle ah, ça, ah, ça, Tu mieux au Je mieux au La mère, vraiment, en officier il manque de consommateur à et Et ça qui donne la maladie aux gens le congumes au marché. ça va pas bien Après, nous poser. Il y a il pas da le pari pardon en faire. Ah Mange, C'est une Mais, dans la nourriture, il y a l'eau Est-ce qu'on ne peut pas avec les bruits On peut pas avec l'eau On appelle ça en justice Somme 1 Tu sais que Somme 1 signifie Nous, Somme 1 Mais, vous avez déjà mangé Mais, regardez le gros piment que vous mettez dans la potard regardez le cœur c'est ça que vous tuez les gens. Le piment, c'est pas attirer les clients dis donc. ah, Donc vous compliquez? Oui. Vous faites des rituels des, des pour attirer les clients. Non, non, non, non, non. ça c'est le piment qui sort de mon village à Valais. Ok Ok Je m'en vais pas faire Je vais Je n'en vais pas pas faire C'est pas pas pas pas tu veux négocier Tu veux négocier si Tu veux négocier Tu nous dis Si tu veux négocier, tu nous dis Moi je ne pas moi la corruption Bonjour, Bonjour monsieur Bonjour monsieur Vous qui vous êtes oui. Agent de la mairie Nous sommes à notre TVP, le service du Agent de la mairie Oui Quel est le nom du maire oui. Mon ami Ouais mon ami Tu entends de, de qui mon ami la Tu dis qui mon ami Bon ami. Ouais, mon ami, Il pense que nous sommes bêtes. <rire> Il demande que le nom du maire c'est qui. <rire> le nom, nom papa du Julien. Papa